Bertrand Zibia Bégué, reçu ce 27 octobre 2022 par le père Paul Mba Bessol et le directoire du Rassemblement pour le Gabon. La rencontre qui intervient quelques heures après, la demande formulée par l'ex-prisonnier d'échanger avec le président fondateur du RPG, a permis aux hommes de s'entretenir sur la situation du Gabon à 10 mois des élections générales. Comme toutes les fois que j'ai eu la chance, mais surtout l'honneur, de rencontrer père Paul Mba on en sort édifié édifier de l'immensité de, de la connaissance dans tous les domaines, que ce soit dans ma culture femme, dont il est issu également, mais surtout pour le Gabon, dont il parle avec beaucoup de passion. La petite idée que j'ai mise d'une rencontre des sages de ce pays a trouvé l'assentiment, mais surtout pas le refus du père Pambasso, qui une fois de plus va pour la nation, pour la patrie, apporter sa pierre. Donc je pense que je vais repartir vers ces sages qui m'ont fait l'honneur de me recevoir depuis ma sortie de prison, pour qu'ensemble nous trouvions un temps un internoval, pour que nous revenions vers le doyen, ce sont les enfants qui viennent au père. Et c'est au corps de garde que les décisions se prennent. En bon père, Paul Ma Bessol s'est réjoui de cette initiative de son compatriote, de même qu'il n'a pas manqué de féliciter le patron du RPG, Laurent Angmesoui et ses troupes, qui ont grandement ouvert les portes de leur formation politique à un frère désireux de partager sa vision du Gabon. Je vous félicite pour le RPG d'avoir pris l'initiative de recevoir... Votre frère, votre compatriote Qui est venu vous dire ce qu'il pensait Et ça a été pour moi une occasion pour vous Justement De connaître un peu qui est qui On ne peut pas construire le Gabon Sans passer par le pardon Tous ceux qui vous disent de ne pas pardonner tous ceux qui veulent se venger, ne sont sûrement pas dans l'idéologie du RPG. Vous avez bien fait de l'amener. Il a dit des choses qui, sont, qui relèvent de la prospective de ce que nous devons faire maintenant. Les idées sont partout, il faut les rassembler. Pour le bien de tout le monde. Rappelons que lors d'une rencontre la veille avec les membres et sympathisants du rassemblement pour le Gabon, Bertrand Zébi Abégué avait également émis le souhait de voir le père Paul Mba Abessol revenir dans l'arène politique avec pour mission pour le prêtre d'organiser les assises avec tous les enfants de la maison Gabon.